Recherchez les variantes d'un mot. Lorsque vous effectuez des recherches dans Google, vous vous servez de vos mots-clés ainsi que des variantes de vos mots-clés. Par exemple, si vous recherchez le mot « environnemental » dans Google, les résultats comprendront aussi le mot « environnement ». En revanche, les bases de données des bibliothèques trouvent seulement les mots-clés exacts de votre recherche. Voici une recherche qui ne contient que des articles avec le mot « environnemental ». Afin de rechercher plusieurs variantes de vos mots-clés, servez-vous de troncature. Pour effectuer une troncature, effacez tout sauf la racine de votre mot et ajoutez un astérisque à la fin. La recherche effectuée comprendra toutes les variantes du mot-clé tronqué, dont le pluriel, le singulaire et toute autre terminaison courante. La base de données vous fournira tous les livres et articles comprenant les variantes de votre mot-clé. Merci d'avoir visionné cette vidéo.